Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. La famille est partagée. Je ne sais pas dans quelle république nous nous trouvons. Mais regardez ces motos que vous voyez. Regardez ces motos. C'est incroyable. Je vais agrandir la photo. Vous allez voir celui qui est en train de les présenter, de donner ces Faya Minimuno. Vous vous rappelez ici, lorsqu'on vous expliquait les leaders qui ont, fait, qui ont fait alliance avec le CNRD, les promesses que le CNRD les a données. S'ils les accompagnent pour 5 ans, ils vont les donner les moyens de faire la politique. Voici Faya Minimono. Faya à quoi il a été candidat dans ce pays-là. Tout le monde a vu Faya. Des linge comme ça, ils rentrent dans le palais là-bas. Voici le résultat. Ils sont là à souhaiter le malheur pour les autres. Mais voici le résultat. Les Baoudi, les Ousmane Kaba, les Faya Minimono, les Siakabari, des gens, c'est-à-dire on les met tous ensemble. Moi, Damaro, je suis candidat en Guinée aujourd'hui. Des élections libres et transparentes. Chumef Kouyate, Ousmane Kaba, Fayam Minimono, Sia Kabari Tous ces leaders-là, vous les mettez d'un côté. Moi, Damaro, je peux battre ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de distribuer de l'argent. Les donner de l'argent. Hein Faya à quoi son parti qui n'a même pas assemblée générale. Mais aujourd'hui, on leur donne les moyens. Voici le résultat. C'est-à-dire, ce pays, c'est incroyable. Des malhonnêtes comme ça, ils sont au palais, en train d'encourager le bandit de faire de n'importe quoi. Pourtant, hier, on les a tous vus dans le FNDC, face au pouvoir du président Fakonde. Ils sont tous là pour leur intérêt. Vous-même, vous voyez. Voici les motos. Hein? Nous ne, ne sommes même pas en campagne Rien du tout Les promesses Qu'ils ont tenues Ils sont en train de respecter ces promesses C'est pourquoi vous voyez Faya Minimono Sur des plateaux En train de raconter des, des blabla En train de raconter des blabla Regardez C'est incroyable et avec sa que la Guinée va avancer. Vous êtes là à traiter les autres de voleurs. Mais il n'y a pas plus voleurs que vous. On prend, on pille dans les caisses de l'État, on vous donne. Ce n'est même pas les campagnes. Votre parti politique qui contribue. Fayaminau à quoi Ils traînent dans les bureaux. Tous ceux qui ont accepté qu'au 5 ans, on leur donne de l'argent. Pourtant, ils n'ont même pas de militants. Et regardez. Il y a plus de motos que même de personnes. C'est incroyable. Il y a plus de motos que de personnes dans la cour. Hein? Des, des gens comme ça, cours des leaders. Hein? Ça, ce sont des réalités. Ils sont tous là-bas. Vous avez vu Eli Kamano Lui, on lui a donné presque 2 milliards. Voici des gens, on distribue de l'argent pour faire taire. Hein toi, Mohamed Kamara, qu'il faut enlever le nom de Sakabari. D'ailleurs, même lui-même, il est pire. Il fait son tourneau là, il a quoi Il a une entreprise, il a une boutique. Ils sont tous malhonnêtes. Qu il faut enlever le nom de Sakabari dedans. Ils sont tous pareils. Ils sont pareils. Regardez-moi des gens comme ça, qu'il euh, qu faut enlever le nom de Sakabari. Ils sont pires quand il y a eu le coup d'état. Les mois qui ont suivi, Sakabari, il a fait les tournées. Sakabari a quoi est-ce que c'était les campagnes pour dire oui, ce sont des contributions Il y avait combien de 4-4 Il a fait combien de préfectures Siaka quoi Vous allez venir vous flanquer ici, qu'il ne faut pas dire le nom de Sakabari. Lui-même, il est pire même. Siaka est pire. Regardez-moi vous rien comme ça, qu'il ne faut pas dire le nom de Sakabari. Et s'il y a quelqu'un qui est pire, même c'est Sakabari. Celui qui ne parle pas là. Lui, il ne parle pas. Pour lui, c'est pire. Qu'il ne faut pas dire le nom de Sakabari. Ah, bravo. Il faut dire quelque chose. Si je te bloque ici, il ne faut pas dire, c'est parce que tu as sur cette page. Des de vendus comme ça, là, ils ont quoi Ils ont créé quoi Ils ont quelle entreprise Qu'il ne faut pas dire le nom de sa cabaret. Voici des gens comme ça, même, qui, qui, veut, qui prétend même devenir président. Lui, il va être président où Allez où Il est quoi Il a fait quoi C'est Même être maire même de Kankan, même d'abord. Tous ces gens-là étaient au courant du coup d'État. C'est pourquoi il, est, il était à l'Assemblée. Il a démissionné pour donner à quelqu'un. Ils étaient tous au courant du coup d'État. En bête Karama, Ils sont tous des traîtres. Ils étaient tous au courant du coup d'État. C'est pourquoi ils ont, ils ont abandonné leur poste à l'Assemblée. Parce qu'ils étaient tous déjà au courant de ce coup d'État-là. Qu'est-ce que vous allez dire Qu'est-ce que Siakabari a comme métier Il y a eu les élections. Il était député. Il a plus à la donner à son petit. Parce qu'il était au courant du coup d'État. Non, non, non. Samimba, il faut les répondre souvent. C'est énervant. Likez, je vous dis, ils ne font qu'attaquer nos pages. Tout ce qu'ils ont en tête aujourd'hui, nous faire taire. Parce que oui, c'est nous qui donnons les infos. Il faut tout faire. Il faut signaler. Mais vous allez signaler fatigué. Facebook ne va pas fermer nos comptes là. Moi, quand je finis, les gens vont regarder. Vous allez tout faire. Vous allez attaquer nos pages, mais vous allez taper poteau. Les Guignons vont regarder. Les Guignons qui ont soif de la vérité, ils vont, ils vont liker, ils vont partager. Parce qu'ils font tout. Les journalistes aujourd'hui, ils achètent, mais ça ne marche pas. Ils font des attaques contre nos pages, ça ne tient pas. Mais vous allez vous fatiguer. Les politiciens, comme les fayas là. Toi tu vas enlever le prix de moto à l'heure là où. Bon, quand tu dis moi-même je te bloque, toi tu as déjà bloqué d'abord. Voilà, c'est fini pour toi. <rire> Donc, vous avez vu? Hein Des malhonnêtes comme ça, des politiciens vendus. Ils sont dans les bureaux là-bas. Voici des gens. Ils ne sont pas aimés dans le pays. Ils n'ont rien fait pour le pays. C'est eux qui souhaitent... Il faut, il faut enlever Ella Loudalek. Il faut enlever Dr. Kassori. Il faut enlever Sidi Atouré. Là, eux, ils vont être des vrais hommes. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas encore compris. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Si c'est ça votre souhait là. Moi, je vous ai déjà dit. Il y a deux, deux options. Le retour du président Fakonde, Un autre coup d'État. C'est tout. C'est les deux options. Le propriétaire du palais, il se retourne, ou un autre coup d'État. C'est les deux. Wallah, Inch'Allah ou tolay. Mamadi sait déjà. Moi je vais dire le 8 au leader politique hey, il ne faut pas négocier avec un bandit. On ne négocie pas avec un bandit. Le CNRD, ce sont des bandits. Ils ont tué pour prendre le pouvoir. Je vous ai dit ça, mais vous n'avez pas compris. Vous voyez les religieux, ils ne peuvent pas influencer sur le pouvoir. C'est toujours sur vous. Ah non, donnons une chance au dialogue. Mamadi ne connaît pas le dialogue. Mamadi ne connaît pas le dialogue. Tant que le peuple ne va pas sortir. Mamadi, il a déjà dit, devant Alain Foucault, que s'il a, a peur de quelque chose, c'est de la révolte populaire. Tous les ingrédients sont déjà là pour un autre coup d'État. Tous les ingrédients. L'arrogance des bandits. L'incompétence des bandits. Le pays est à terre. La souffrance, la misère. Et la marche du 9, ça allait être la plus grande mobilisation. D'un du, du, euh, autre côté, le président Fakonde avait mobilisé les militants. Le Rideau du mensonge était déjà tombé. L'UFDG, UFR, FNDC. Mais si d'autres n'ont pas compris. Oh non, ça, les journalistes, les politiciens. Moi, souvent, c'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, je vais me taire complètement. À un moment donné, je vais me taire. Parce qu'ils sont faibles d'esprit. Ah non, Alpha Condé a parlé. UFDG ne doit pas s'associer. UFDG seul ne peut rien faire. Le vœu du CNRB aujourd'hui, c'est d'avoir les bases du CN, du RPG. C'est de là qu'ils viennent. Ce sont des traites, ils viennent du RPG. Mais comment récupérer la base Mais si vous n'avez rien compris, les mêmes personnes vous disent, ah non, pourquoi vous vous associez avec le RPG Ils ont quoi à avoir dedans Vous avez déjà fait votre alliance. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Je vous dis, il faut cette grande mobilisation. Regardez les Dadis. Quand Dadis est venu, c'est comme ça. Les gens à côté, les Idrissa, ils ont commencé à tromper Dadis. Tu dois rester. Mouvement, les Elaïs et même. Tous ces gens-là, Dadis doit rester. Humiliation sur humiliation. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quand il y a eu la marche du 28 septembre, que Dadis... Ça a pris fin. Lorsque Sekouba est venu, ils n'ont pas mis un gouvernement, euh, un premier ministre de consensus. Est-ce qu'ils n'ont pas mis un premier ministre de consensus Feu Jean-Marie Doré personne Donc c'est pour vous dire que tant que vous êtes là à caresser le bandit, il se croit un roi, il se croit intouchable. Tant que les gens ne vont pas sortir, manifestation illimité face à Mamadi. Wallah, oh il ne va pas changer. Moi, je vous ai déjà donné les options. Les militaires sont prêts aujourd'hui, mais ils n'attendent que le peuple, quand on dit un vrai coup d'état, c'est quand le peuple demande le départ d'un bandit, que oui, la peuple, les militaires se lèvent. Mamadi a peur de ça. Ce n'est ni question d'armes. Et c'est là les militaires, les officiers supérieurs, ils vont décider. Ils vont dire... Hum, le peuple a décidé. Nous, nous sommes là pour protéger ce peuple. C'est vous qui devez partir. La communauté internationale. Vous avez vu au Burkina Ça n'a même pas fait 48 heures. Ça n'a même pas fait 48 heures. Lorsque la population est descendue, les Ibrahim, ils ont décidé. La population les a accompagnés. C'est fini. Ils ont, ils ont appelé. Moumadi ne peut pas forcer. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous voulez vous asseoir. Le criminel a peur de partir. Le voleur a peur de partir. Les vauriens qui sont à côté ont peur de partir. Ils doivent rendre compte. Moi, je vous ai dit, oubliez le dialogue. Vous voulez combattre, comme De la manière qu'il vous combat, c'est comme ça que vous devez le combattre. Amadou Bari, arrête de dire que c'est l'axe. Depuis que le président Alpha Condé a parlé, les gens sont motivés parce qu'il y avait un rideau de mensonges qui était là. On faisait croire que non, le président Fakonde travaillait avec les bandits. Mais depuis que le président Fakonde commence à appeler ses bases, c'est pourquoi nous disons, la manifestation, ça doit être sur l'étendue du territoire. On envoie des policiers, des équipements de Mamou, de Kindia, de Bokeh, de Dubreka, pour venir fatiguer les gens à Conakry. Mais si c'est sur l'étendue du territoire, vous allez voir que le pouvoir de Mamadi c'est fini. L'armée, la police, tout le monde, ils vont décider tout de suite. Les commandants, well, c'est ce qu'il faut faire. Si c'est pour dire maintenant qu'on a cru seul, moi je ne vais même plus communiquer. Je le dis à qui veut l'entendre. Si ce n'est pas sur l'étendue du territoire, il faut que la manifestation soit sur l'étendue du territoire. Et comme ça, vous allez voir. On dit qu'on a policier et on a des véhicules. Ils, sont, ils envoient des véhicules de l'intérieur. Mais si c'est sur l'étendue du territoire, vous allez voir tout de suite. Manifestation illimitée. Ces leaders politiques-là, ils vont les respecter. Le dialogue-là, vous allez voir. Mais on n'a plus besoin de dialogue maintenant. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le départ du narco Mamadou Doumbouya. Nous ne voulons plus de ce bandit. Nous ne voulons plus de ces narcos. On doit vous expliquer comment. Un petit groupe en train de vous, ne serait-ce que UFDG seulement, ils sont plus nombreux, mille fois que ces gens, à plus forte raison, associés au RPG Arc-Ancien, UFR. La société civile, mais vous êtes assis, les bandits font tout ce qu'ils veulent. Mais quand même, si vous ne voulez pas vraiment le changement, mettez les cœurs je vous ai dit, ils ont peur de nous. Nos pages, il y a des experts qui sont assis. On commence le direct, on envoie des virus, on nous fatigue. Les gens ont du mal à voir nos directs, mais ça ne marchera pas. Cela ne va pas nous empêcher de parler. Il faut que le narco, le bandit Mamadi Doumbouya dégage. Non, vérité. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici, le 8 Moi, je les avais dit, toute négociation, ça devait être après le 9, pour voir la force du peuple. Mais les leaders, il y a d'autres qui ont cru que, non, c'était à leur faveur. Oui, il faut reporter, il faut donner la chance. Vous avez écouté, vous avez écouté Imam Salifou. dont nous-mêmes, on a apprécié il y a trois jours, pour dire qu'il allait voir Gomou d'abord, d'écouter, avant d'aller voir les forces vives. Mais vous avez écouté le sermon du vendredi, C'est que l'imam a dit. Tous ces gens-là ne sont pas prêts, ils sont tous des politiciens. Il dit que les politiques, les politiciens ne sont pas bons, qu'ils font sortir les enfants d'autrui. Mais il ne dit pas à Doumbouya que Doumbouya n'est pas bon qui a tué les gens le 5 septembre. Que Doumbouya a fait le coup d'état à un président. Imam Salifou ne dit pas ça. Mais quand il s'agit de condamner des politiciens qui ne demandent que le dialogue vous même, vous les religieux les sages, vous avez demandé à la, euh, aux forces vives d'accepter le dialogue ils ont accepté ils ne vous ont pas défié mais Imam Salifou se permet, le serment du vendredi de politiser son serment du vendredi, ce qui est dans le Coran, il laisse ça, il va s'attaquer directement aux politiques des imams politiciens, comment est-ce que le pays peut aller Comment le pays peut aller? Non, mais c'est incroyable. Avec des gens qu'on dit non, et eh, Mouraforie nan religieux nan Nadjera, ils sont, et son, Gundou moufan, nanan yé boyama, amoufan. Et tanyat nan politique nan nan bafe. Et ramire la dundu. bandier d'or mourouma, drogmatié d'or mourouma. Combien de Guinéens qui souffrent aujourd'hui? Combien de Guinéens? On a vu Tunisie où ils étaient là à fait démagogie. Voici tout un village vers Koundara là-bas où plusieurs cases ont été rasées. Plus de 500, 500 familles aujourd'hui sont au dehors. Tout un village rasé par le feu à Koundara, mais vous avez entendu des actions, mais on parle de Ronaldo aujourd'hui, aurait été dans un état normal. Ils allaient dépêcher. Une Délégation, aller dans ce village, aller apporter assistance. Mais quand il s'agit de faire de la démagogie, ils sont premiers. Mais ce qui se passe à Koundara aujourd'hui, 500 familles sont au dehors aujourd'hui. Feu de brousse, on ne sait même pas où le feu l'a quitté. Ça a rasé le village, mais on ne parle pas de ça quand il s'agit de nous venir, de venir nous montrer. On dit avion qui n'a pas été acheté, qui n'a pas été donné, qui n'a pas été prêté quand il s'agit de faire de la démagogie là ils savent le faire mais à l'intérieur même d'abord du pays la souffrance des guinéens même sur leur propre sol est-ce que vous avez vu le premier ministre Koundara qui n'est même pas loin est-ce que le premier ministre s'est déplacé aller là-bas les sinistrés aller les apporter des vivres aller les aider ils vont dormir au dehors non on ne voit pas ça mais tout ce qui est démagogie c'est tout ce qu'ils savent montrer tout ce qui est démagogie. Vous avez vu Ronaldinho Qu'au 72 heures, on dit aux Guinéens de payer 200 000, 100 000, 50 000. L'objectif de l'arrivée de Ronaldinho, c'est quoi C'est créer quoi Des fondations Développer le sport ofelina c'est dans quoi Les Guinéens vont donner 200 000. 100 000 pour aller regarder Ronaldinho. Qu'au gala Gala pour quoi un jouet qui est déjà fini. Est-ce que les recettes là, l'argent que vous allez gagner, où part cet argent? À part les publicités du CNRD. À part les publicités du CNRD. Et vous voulez que ce pays-là aille de l'avant? Même le stade qui est à Nongon, il n'arrive même pas à entretenir ce stade. Vous faites venir un stade comme Ronaldinho. Le grand stade qu'on a à Nongon, même entretenir cela. CAF, on vous retient ça parce que ce n'est pas entretenu. Mais vous avez le kilo d'inviter des gens comme Ronaldinho. Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est ce que je vous ai dit. Le CNRD, ils sont venus trouver la pluie, ils prennent des seaux d'eau qu'ils vont arroser les plantes. La Guinée était déjà sur la voie de l'émergence. Des projets en cours et ils viennent, que non, eux, ces projets-là. C'est pourquoi je vous dis, il pleuvait déjà. Ils sont venus prendre les seaux pour dire, ah non, ces arbres-là, nous devons les arroser. Eh bien, c'est le semblant qu'ils sont en train de vous faire. Tous les chantiers en cours, c'est l'effort du fama, le financement, tout. Mais aujourd'hui, le Guinéen est là. Il est en train de pleuvoir. Non, il ne voit pas la pluie. C'est celui qui prend le seau d'eau, qu'il dit qu'il est en train d'arroser les plantes, mais ils oublient que l'eau là déjà est l'eau en train de verser. Mais au lieu d'économiser même, ils ne font que dépenser. Ils sont venus trouver les caisses pleines. Les caisses sont vides aujourd'hui. Rien dans les caisses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous réveiller maintenant ah, la Guinée. 12 500, on répète, matin, midi, soir. 12 500 personnes fonction publiques. Et voilà, ils sont incapables de prendre 1000 personnes. On a encore la refondation. Vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Nos cadres des intellectuels. Ils n'ont même pas expérience. Quand on dit oui, pour bien faire le travail, il faut quelqu'un qui a expérimenté. On vient trouver des gens dans des départements. 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. On les laisse, on prend des gamines, sortant d'université, co-promotion des jeunes. Eh Allah Les Guinéens Yarabi. Et tu entends des journalistes nous parler, voilà, ils sont en train de faire la promotion des jeunes. On met 12 500 à la retraite, on ne recrute même pas 1000 personnes. Et ces voyous de journalistes se flanquent, nous parler de promotion des jeunes. Quelle promotion des jeunes vous parlez Promotion des tocas ou bien promotion de, de, de quoi Mais ça ne va pas chez vous. On voit des Mohamed Marat en train de gueuler ici, insulter les anciens. Mais de vous, rien ne parle pas de l'emploi des jeunes. De vous, rien ne parle pas de compétences. De vous, rien ne parle pas des crimes du 5 septembre. De vous, rien ne parle pas des certificats de décès que les femmes demandent pour les victimes du 5 septembre. Et vous êtes là en train de dire que non, que la transition, là, ça doit réussir. Avec les sacrifices sataniques qu'ils sont en train de faire, vous n'avez rien compris d'abord. Donc, la famille, la seule Décision que nous devons prendre, demander le départ de Mamadi Doumbouya. Demander l'armée républicaine de se tenir préparée, accompagner le peuple. Tous les militaires, patriotes, tous ceux qui veulent la paix dans ce pays-là, veulent voir les fils de la Guinée autour d'une table. Vous devez vous préparer dès maintenant. Les militaires patriotes. Il faut que le bandit, le narco, Mamadi dégage. Il a fini de donner tous nos intérêts aux occidentaux. Ils étaient là à le président Alpha Condé de tout. Mais aujourd'hui, l'ambassadeur de France est devenu aujourd'hui leur conseiller premier. Vous avez entendu le voleur de vin, l'ambassadeur de France, devenir aujourd'hui communicant du CNRD. Donc, les militaires patriotes, prenez vos responsabilités. Tout ce que nous voulons, c'est le départ de Mamadi. Mamadi ne connaît pas le dialogue. Mamadi ne connaît pas la paix. Tout ce que Mamadi connaît, la force. Il faut dégager le bandit Mamadi Doumbouya. Il faut dégager le bandit Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc, je vais vous laisser...